Son produit de grande main. Mais moi j'ai pas de dons! Silit Bang, c'est vous qui en parlez le mieux. Salut les amis, je m'appelle Marianne et je fais croire que j'utilise ce produit. Je ne connais pas mon texte. Ah si, il nettoie. Euh... Nouvelle voiture. Il a une fonction chauffante. Oh cool. Avec une fonction vibrante. Wow. Elle s'active tout seule. Je... Mais c'est quoi ton truc Un quoi Un code. Oh. <rire> oh, <oui. rire> Bonsoir Cindy. C'est qui Ben je suis pas née là. C'est mon ok. S'il te plaît, dis pas pas. Allez. Dis pas pas. La classe I'm back. Il ne sait pas encore qu'elle va être abandonnée aujourd'hui ce soir mmh. Surprise, motherfucker L'isopaïne sans sucre associe un antiseptique et un agent de défense naturelle. Médicament pas avant 6 ans. L'isopaïne transforme-les. Ah